Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question Faut-il privilégier le long terme ou le court terme en bourse De mon expérience, de ce que j'ai pu voir depuis une dizaine d'années, je dirais sans aucun doute qu'il faut privilégier le court terme. Car à long terme, vous avez une grande probabilité que le marché se retourne, que vous n'atteignez pas les objectifs que vous vous êtes fixés, alors qu'à court terme, vous avez une grosse probabilité d'arriver, à chaque fois que vous ouvrez un trade, à avoir des résultats positifs. Donc selon moi, il n'y a, a pas photo. Euh, Peut-être qu'il y a 30 ans euh, ou 40 ans, c'était possible de faire euh, des bonnes performances à long terme. Aujourd'hui, je ne connais personne qui a de très bonnes performances à long terme. Euh, à très court terme. Par contre, je connais des traders qui font cela et je fais moi-même du trading à court terme, donc je peux vous parler de mon expérience. Pour moi, j'ai testé toutes les méthodes, euh, du très long terme, du swing trading, donc des trades ouverts sur plusieurs jours, du day trading, des trades qu'on ferme à la fin de la journée. Et puis je suis passé au scalping, pourquoi Parce que j'ai suivi les conseils donc, euh, donnés par euh, Benoît Rousseau, un trader français qui lui est passionné. Il a commencé à trader à l'âge de 15 ans. <rire> donc il faisait du paper trading. Donc, euh, et puis dès qu'il a, qu a pu ouvrir euh, un compte, il a, il a donc ouvert un, un compte réel. Et il a perdu pendant 10 ans. Alors euh, il était passionné, il a continué. Donc euh, c'est bien. Mais après 10 ans, il a fait une analyse de tous ses trades et il s'est rendu compte que la plupart de ses trades, à un moment donné, étaient positifs. Donc il laissait les trades ouverts assez longtemps et puis il se rendait compte qu'après être passé positif, il redevenait négatif. Donc il a eu l'intelligence d'analyser tout ça et qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il s'est mis à trader à court terme. Donc faire du scalping, et actuellement, il fait du scalping où il prend parfois des trades de 1 tic seulement. Donc c'est vraiment euh, minime, minime. Et il fait des performances, il gagne euh, 100 000 euros par an euh, sans problème. Donc euh, je pense que c'est une démonstration euh, assez évidente que le court terme fonctionne très bien. Moi je me suis inspiré également euh, de ce qu'il disait pour euh, chercher une formation au scalping et je continue encore à m'inspirer de ce qu'il fait et euh, dans mes formations euh, au scalping vous trouvez bien sûr euh, des techniques efficaces de trading à court terme. Donc je pense que si vous cherchez réellement à faire du trading et à faire des résultats positifs, à gagner de l'argent en bourse, vous avez tout intérêt à commencer par faire du scalping, du trading à court terme. Vous avez ici au-dessus un lien vers mes formations, ici en dessous également je vous conseille ma formation Scalping plus Ishimoku qui pour un coût réellement modique vous donnera euh, d'excellents conseils pour trader à court terme et après si vous le voulez vous comprendrez que certains trades peuvent euh, se prolonger, vous pourrez faire de plus long terme mais euh, vous aurez à très court terme de très bons résultats. À vous de voir si ça vaut la peine après de, de faire du plus long terme parce que du plus long terme ça veut dire que vous devez de temps en temps surveiller euh, votre trade durant la journée voire même la nuit. Et Moi à un moment donné je me levais la nuit pour voir mes trades. Je peux vous dire que j'ai arrêté de faire ça tandis qu'en scalping vous tradez quelques secondes, quelques minutes, vous tradez une heure ou deux par jour et vous avez largement réalisé vos objectifs quotidiens. Donc je vous conseille vraiment de tester avant tout le trading à court terme et si vous avez une bonne méthode à court terme vous pourrez faire des performances à long terme si vous êtes intéressé par ça également. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des commentaires n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo. Partagez la vidéo, likez-la